Bonjour à tous, je suis Clément, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Été Indien. Aujourd'hui, je vais vous présenter trois exercices qui vont vous permettre de baisser votre tension. Le premier exercice est un exercice de euh, respiration abdominale, on l'a déjà vu dans une autre vidéo. C'est un exercice qui est relativement simple et qui est utilisé dans des euh, dans des exercices plutôt de, euh, de théâtre, de chant, pour essayer de faire diminuer le stress. C'est un petit peu le même principe. Donc vous allez vous asseoir confortablement euh, quelque part, c'est-à-dire dans un fauteuil, dans un canapé, vous pouvez être assis, vous pouvez être allongé, peu importe le tout, c'est d'être euh, dans une position confortable. Vous allez fermer les yeux et vous allez positionner une main sur votre poitrine et l'autre main sur votre ventre. Et vous allez commencer le cycle respiratoire comme je vais vous l'expliquer, c'est-à-dire que vous allez inspirer par le nez et vous allez souffler par la bouche. D'accord Donc faites ce cycle-là plusieurs fois en essayant d'agrandir le cycle respiratoire, c'est-à-dire d'inspirer par le nez de plus en plus longtemps et de souffler par la bouche de plus en plus longtemps. Et ce que vous allez faire, c'est qu'au lieu de prendre tout l'air par la cage thoracique, vous allez essayer pendant l'inspiration par le nez, vous allez essayer de gonfler votre ventre, c'est-à-dire de descendre la respiration pour qu'elle soit abdominale. Donc en inspirant par le nez, le ventre se gonfle et quand vous soufflez par la bouche, le ventre se dégonfle. Faites plusieurs fois cet exercice respiratoire il y aura des bénéfices sur votre tension artérielle, évidemment à long terme. Le deuxième exercice est un exercice de relaxation musculaire. On appelle ça le contracter relâché. Donc restez dans la position où vous êtes puisqu'elle est censée être confortable et je vais vous guider un petit peu, on va faire quelques muscles et euh, pour que vraiment vous compreniez un petit peu le principe de cette relaxation musculaire, donc contractée, relâchée. Donc, pour ne pas vous perdre, on va commencer par une extrémité et puis on va remonter euh, donc tout en haut du corps. Donc, je commence par les pieds et on va remonter jusqu'à la tête. D'accord Donc, vous fermez les yeux, vous êtes installé confortablement. Vous pouvez mettre une main sur votre poitrine, une main sur vos abdominaux et vous allez donc commencer votre cycle respiratoire, inspiré par le nez et soufflé par la bouche. Vous allez vous concentrer sur votre mollet, d'accord Vous allez le contracter légèrement et vous allez le relâcher. Encore une fois, contractez votre mollet et relâchez-le. Faites-le de l'autre côté, sur l'autre jambe, contractez votre mollet et relâchez -le votre mollet. Encore une fois, contractez votre mollet et relâchez-le. Très bien. Vous allez remonter votre pensée vers votre cuisse, vers l'avant de votre cuisse, vers votre quadriceps. Vous allez le contracter. Allez-y, contractez-le et relâchez-le. contractez-le une nouvelle fois et relâchez-le, positionnez votre pensée sur l'autre jambe, vous allez contracter votre quadriceps et relâchez, contractez-le encore une fois et relâchez, -le. très bien, vous pouvez rouvrir les yeux, donc voilà, c'est le type d'exercice qu'on utilise vraiment pour se contracter, relâcher. Vous avez vu, on va contracter votre muscle. C'est vous qui allez contracter vos muscles, d'accord Pas besoin de plier votre articulation. c'est vous-même avec votre pensée qui contractez votre muscle et ensuite qui va relâcher, d'accord Votre muscle va être relâché. Donc, c'est vraiment là où on va avoir évidemment des bénéfices sur euh, la régulation de votre tension artérielle. Oh oui. Pour le troisième exercice, c'est un exercice qui est relativement simple, c'est de la marche rapide. Donc pour la marche rapide, vous allez commencer évidemment par vous échauffer, ne faites pas n'importe quoi. S'il vous plaît, échauffez-vous, c'est très important. Donc l'échauffement, ça peut être de la marche, mais à un rythme évidemment moins soutenu que ce que vous allez produire euh, sur l'exercice qui va, qui va arriver, donc un petit peu de marche, 5 minutes, et vous pouvez faire des petits mouvements, on appelle ça des, des mouvements euh, ostéo-articulaires, d'accord Ça va être de, de bouger vos chevilles pour euh, échauffer les capteurs, d'accord Donc chevilles, genoux, hanches, vous pouvez aussi vous occuper un petit peu du du corps. Vous allez faire de la marche rapide, je veux dire, si vous échauffez vos coudes, ça n'a pas forcément beaucoup d'intérêt, bien que dans une montée, vous pouvez euh, tirer sur les bras. Bon, c'est tout. 5 minutes d'échauffement avant d'attaquer votre séance de marche. Donc, la séance dure 30 minutes. Je rappelle, c'est de la marche soutenue. Donc, pour les personnes qui auraient une montre connectée, ça va être relativement simple, vous pouvez vous basez sur à peu près 60-70% de votre fréquence cardiaque maximale, d'accord Je vous laisse aller voir sur d'autres articles et d'autres vidéos, où on vous explique ça, comment calculer votre fréquence cardiaque, etc. Euh, donc 60-70% de votre fréquence cardiaque sur la durée de l'exercice. C'est pour ça que c'est très important de s'échauffer pendant 5 minutes au début pour pouvoir évidemment fournir votre effort pendant à peu près 30 minutes. Okay. donc 60-70% de votre fréquence cardiaque max ça ne me paraît pas trop mal si vous avez une montre connectée ça va être facile de euh, vous caler dessus par contre pour ceux qui n'auraient pas de montre connectée eh ben, vous allez tout simplement vous euh, caler sur votre ressenti rappelez-vous, vous avez des seuils ventilatoires vous en avez deux le premier seuil ventilatoire il est relativement simple c'est le... Euh, en fait vous le passez quand euh, vous pouvez toujours discuter, d'accord. Si vous pouvez toujours tenir une discussion quand vous marchez, c'est que vous êtes en dessous du seuil ventilatoire. Quand vous commencez à passer au-dessus, c'est que bon, vous voyez, il commence à se passer quelque chose au niveau de la cage thoracique, au niveau du souffle, au niveau du cycle respiratoire. Vous êtes un petit peu plus gêné, mais vous pouvez toujours continuer à discuter. Le deuxième cycle, euh, le deuxième cycle, le deuxième seuil ventilatoire. C'est le seuil où là, on ne peut plus rien vous demander. En général, c'est ce qui arrive dans les côtes. Lorsque vous montez une côte, l'intensité est beaucoup plus forte et vous avez plus de difficultés à discuter. En général, il n'y a plus personne qui parle dans, la, dans le groupe et vous êtes concentré sur la marche pour éviter les points de côté. D'accord Donc, vous essayez de vous trouver, en fin de compte, entre le, le, le seuil ventilatoire le premier seuil ventilatoire et le deuxième seuil ventilatoire, si vous êtes au-dessus du deuxième, euh, vous ne pouvez plus parler, donc il faut que vous soyez quand même tranquille, entre les deux, il faut que vous soyez gêné, mais pas trop, il faut que vous puissiez quand même euh, être en capacité de, euh, de tenir une discussion, de chanter. d'accord euh, Donc 30 minutes à cette allure-là, et quand vous avez terminé cette marche rapide de 30 minutes, vous pouvez... Euh, prendre quelques minutes évidemment pour reprendre votre souffle si malgré tout euh, ça a été quand même intense et euh, faire quelques petits étirements d'accord plutôt pour les membres inférieurs évidemment puisque c'est eux qui ont beaucoup plus travaillé et ce sera très bien euh, pour, ce, pour ce pour cet exercice de marche rapide vous pouvez évidemment vous hydrater ça c'est très important et évidemment la marche c'est très bon pour le cœur, c'est très bon. Pour les poumons, ça va vous aider à réguler votre tension artérielle. Voilà pour les trois exercices. J'espère que ça vous a plu. Et on se retrouve bientôt pour d'autres vidéos. À bientôt.